Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des modes. Je vais vous proposer une approche un peu différente de ce que je fais d'habitude, qui va nous permettre de découvrir pas mal de modes différents, et on va faire ça non pas en passant par la voie de la théorie appliquée, mais plus par l'expérimentation. On va commencer par jouer une gamme de Mi majeur. Je pense que cette sonorité vous la connaissez. Le fameux do ré mi fa sol la si, do sauf que là bah c'est en mi majeur donc ça fait pas do ré mi fa sol la si, do et pour bien entendre la couleur de chacune de ces notes on va profiter du fait que sur la guitare coïncidence la corde de, la plus grave c'est une corde de mi grave pour laisser résonner cette note on dit comme un bourdon c'est à dire qu'elle va, va résonner en permanence de cette sonorité là, qui est la sonorité de la gamme majeure, donc ça a priori c'est pas très euh, compliqué, c'est la gamme majeure, il y a des chances que vous connaissiez déjà cette gamme là, c'est euh, intéressant de, de voir de quels intervalles est constituée cette gamme, donc ça c'est la tonique de la gamme, après je monte de deux demi-tons, encore deux demi-tons, si je joue sur une corde, ça fait ça. Ensuite, un demi-ton, ensuite deux demi-tons, deux demi-tons, deux demi-tons demi et un demi-ton pour finir sur la première note. La même que la première note, donc la tonique. Quoi. Donc en termes de ton de demi-ton, ça fait un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Voilà. C'est la définition des intervalles de la gamme majeure. Maintenant qu'on s'est un peu imprégné de cette sonorité, on va modifier une note de cette gamme et puis on va voir vers quelle, son... quelle gamme ça nous amène, vers quel mode ça nous amène, quelle sonorité ça... ça fait changer. Donc on va changer la dernière note de la gamme, qui est la septième majeure, on va la faire descendre d'un demi-ton, donc ça va faire ça. ça change pas mal, il y a un côté un peu plus, je sais pas, mystérieux, un peu plus à vous de trouver l'adjectif qui va bien euh, et on appelle ce mode-là le mode mixolydien je ne dis même pas de quel, à quel degré de la, la gamme ce mode fait référence c'est pas quelque chose qui va nous intéresser dans cette vidéo et je fais exprès de ne pas en parler pour pas forcément me raccrocher à des explications théoriques mais vraiment me baser sur le ressenti je change une note de cette gamme, ça change beaucoup la sonorité et j'essaie de mettre si possible un adjectif sur cette sonorité donc on appelle ça le mode mixolydien alors maintenant on va changer une autre note on n'a qu'à changer par exemple la tierce donc là on avait une tierce majeure c'est cette note qu'on appelle tierce majeure on va la descendre d'un demi ton donc ça va faire porte Une couleur qui est plus triste quand même, qui est un peu plus. Euh, je sais pas comment dire. Un peu plus triste quand même. Mélancolique, doucement mélancolique quoi. Parce que la fin de la gamme. C'est quand même assez joyeux je trouve. Ok donc cette gamme elle s'appelait. Enfin ce mode s'appelait le mode Dorian. Il y a une tierce mineure et il y a une septième mineure dans ce. Et une six majeure dans cette gamme là. On n'a qu'à changer la carte maintenant Celle-là, on n'a qu'à la montée d'un demi-ton Donc ici Ça va faire ça Là ça apporte pas mal de dissonance Il y a un côté presque un peu oriental qui, qui vient Il y a un truc un peu beaucoup plus mystérieux pour le coup Dissonant et mystérieux on pourrait dire donc, ça, c'est un mode qu'on appelle le mode Dorien dièse 11. On était sur le Dorien dièse 11, on va revenir avec un mode avec une tierce majeure, mais en gardant la dièse 11. Donc, ça va faire. là on voit que on a perdu un peu le côté triste, mélancolique C'est un peu plus joyeux, mais il y a un côté très bizarre quand même Avec cette dièse et cette euh, septième On pourrait dire un côté un peu, des fois on dit moderne, ça veut pas dire grand chose Mais mystérieux et pas trop triste, on pourrait dire, et assez dissonant donc, ça c'est le mode qu'on appelle Lydien bémol 7, le mode Bartok on dit aussi. Euh, et puis un dernier, alors on va changer la 9 on va la faire devenir le bémol 9, donc on la descend d'un demi-ton. Donc ça va faire ça. qui a une dissonance qui est très forte. Mmh. Euh, qui est amenée avec cette bémol 9, cette nouvelle note. Ça accentue encore le côté dissonant et on pourrait dire on revient sur un truc quand même qui est pas mal oriental mais qui est plus bizarre que le dorien Diazon, ce qui est un peu triste. Bref, je ne sais pas comment s'appelle cette gamme. Euh, J'ai fait exprès de prendre une sonorité que, avec laquelle j'étais pas à l'aise parce que je j'ai jamais joué cette gamme-là, j'ai jamais eu besoin de bosser cette gamme-là mais en tout cas, par l'expérimentation, on peut trouver assez facilement des, des gammes assez originales et assez intéressantes euh, L'intérêt principal en fait de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'en changeant une note déjà, ça peut changer énormément la sonorité d'une gamme donc c'est aussi une raison pour essayer de ne pas, tromper de, de ne pas se tromper de notes lorsqu'on joue une, dame, une gamme donnée et que ça a son importance et aussi euh, d'être le plus possible sensible à la sonorité qu'apporte une certaine gamme, un certain groupe de notes qu'on va jouer mélodiquement. Euh, parce que bah c'est ça la musique en fait, c'est des couleurs qu'on va jouer mélodiquement ou harmoniquement, Donc on va soit plaquer des accords, soit on va faire des mélodies, mais notre, euh, on pourrait dire notre euh, outil de base, notre matériau de base c'est ça, et évidemment le rythme, hein, euh, l'aspect temporel, à quel moment on joue les notes, à quel moment... On... Voilà, ça c'est une autre deux choses importantes la hauteur des sons et puis à quel moment on les joue. Donc c'est extrêmement important d'être sensible à ça et d'essayer de ne pas forcément toujours se raccrocher à des explications théoriques. En tout cas, si vous aimez bien les explications théoriques, et le pourquoi du comment et tout, moi j'aime bien ça, hein, vous avez dû le remarquer sur mon site ou dans mes vidéos, il faut toujours le mettre en lien, cette compréhension intellectuelle, cette explication théorique, il faut la mettre en lien avec des sensations avec euh, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous entendez un mode lydien bémol 7 par exemple c'est un mode qu'on a joué euh, donc c'était un peu le but principal de cette vidéo de vous montrer que vous pouvez vous amuser comme ça en mettant aussi chez vous, vous faites un bourdon et puis vous essayez de trouver des nouvelles gammes ou alors vous, vous essayez d'apprendre les gammes que vous aimeriez bien maîtriser en Mi euh, en la comparant éventuellement à les gammes de Mi majeur ou de Mi mineur naturel harmonique comme vous voulez et de bien intérioriser les sonorités apportées par chacune de ces gammes. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura, je l'espère, ouvert les oreilles sur de nouvelles sonorités. Vous trouverez sur mon site assez facilement euh, bah, d'autres vidéos sur des sujets annexes, évidemment, connexes plutôt, et, euh, et vous trouverez un document pdf qui est téléchargeable gratuitement qui contient la liste de tous les intervalles que vous trouverez dans toutes les gamme et tous les accords les plus courants et ça ça pourra vous permettre de ben de comment dire de lister un petit peu tout ce qui est utile à connaître lorsqu'on est musicien